Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase Pardon? Attendez, mes chers collègues, attendez, qui oh. est... Je fais une suspension de séance de 5 minutes Je fais une suspension de séance de 5 minutes